Yo les gars, donc aujourd'hui petit tuto, je vais vous faire voir comment mettre un fond d'écran sur votre PS4 J'ai paumé ma manette, elle est où <rire> Ensuite vous allez dans applications, Ensuite euh, vous allez aller sur internet, c'est là, navigateur internet, démarrer Ensuite vous allez sur wallpaper wide Yeah. Donc là, le Sonic il est tout moche. Là, c'était ma première tentative. Donc là, voilà, vous allez aller euh, sur ce site-là, vous allez avoir plein de fonds d'écran pour la PS4. Donc là, vous avez plein de thèmes. Donc euh, moi, je vais prendre, euh, je sais pas, moi par exemple, Spider-Man. Quand je écoute Spider-Man, allez. vous pouvez mettre gaming des trucs comme ça vous allez avoir euh, pas mal de modèles bon, je choisis spiderman alors qu'est ce que je vais prendre il y a du choix bon, le rouge il est pas mal allez hop appuyez sur la croix ça va se télécharger ensuite vous allez arriver ici vous allez appuyer sur le rouge qui est juste là vous n'y changez rien tout est bon là ça apparaît euh, ensuite, vous mettez en plein écran, voilà, parce que si, si vous ne si vous faites pas le plein écran, vous allez avoir les, le, contour, le contour et ça va faire moche. Sur Chair, vous allez sur Capture d'écran, là il charge. Vous, avez dans, vous allez dans Activité, et il apparaît là. Vous faites publier. Et ensuite vous allez sur le bouton PlayStation de votre manette. Hop, vous allez aller dans votre galerie photo. Et normalement on va le retrouver ici. On démarre. Vous allez dans tout. Et voilà. Je la retrouve là. Bon, je l'ai téléchargé deux fois en plus. Vous allez dans Options. Et vous faites définir comme arrière-plan. Et là vous validez sur la croix. Vous pouvez mettre l'aperçu, je vais appliquer directement d'ailleurs. Et sur le menu et voilà c'est bon j'ai mon spider -Man. pas mal j'espère que ce petit tuto vous aura aidé les amis et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos gaming salut tout le monde